Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir quelques-unes des possibilités offertes par Calc pour la gestion des jours ouvrés. Si nous utilisons la poignée de recopie d'une cellule contenant une date, nous incrémentons les dates, y compris les week-ends. Il est possible de n'obtenir que les jours ouvrés, sélectionner la plage, puis menu, feuilles, remplir les cellules, Série. Cette commande figurait dans les versions précédentes dans le menu édition. Unité de temps, choisir jour de la semaine. Voyons maintenant comment calculer le nombre de jours entre deux dates. Nous utilisons la fonction nombre de jours ouvrés entre la date initiale et la date finale, tout simplement. J'ai reporté les dates à côté pour que nous puissions vérifier que du 1 au 9, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours ouvriers. La fonction permet de gérer les jours fériés s'ils figurent dans une plage du tableau, comme ici. La liste n'est pas complète, bien entendu. Notre fonction devient toujours nombre de jours ouvrés entre la date initiale et la date finale. Et nous ajoutons comme argument supplémentaire la plage contenant les jours fériés. Vérifions, nous avons dans la plage le lundi 1er mai et le lundi 8 mai qui figurent dans les jours fériés plus le week-end. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 jours ouvrés en tenant compte des fériés. La fonction permet également de personnaliser les jours ouvrés du dimanche au samedi. Saisir la semaine en indiquant 1 ou vrai pour un jour de repos et 0 ou faux pour un jour travaillé. Dans cet exemple, les jours de repos sont samedi, dimanche et le mercredi. Notre fonction devient entre la date initiale et la date finale en tenant compte des jours fériés et de l'organisation de la semaine. Cette fois, nous n'avons plus que 4 jours ouvrés. Vérifions. Nous avons toujours nos 2 jours fériés, le samedi, le dimanche, plus cette fois le mercredi. Et nous avons bien 1, 2, 3, 4 jours ouvrés. Pour terminer, voyons comment ajouter ou soustraire un nombre de jours à une date en tenant compte des jours fériés et de l'organisation de la semaine. La fonction que nous allons utiliser représente la semaine sous la forme d'une chaîne de caractères 1 et 0, toujours au repos de travail, commençant cette fois par le lundi. Donc la fonction sera égale série.jourouvré.intl qui attend la date initiale Ensuite, le nombre de jours à ajouter ou soustraire, si c'est un nombre négatif. Puis, l'organisation de la semaine, cette fois sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc, par exemple, pour euh, le non-travail du mercredi, donc 0 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, nous pouvons indiquer une plage de jours fériés, comme tout à l'heure. Vérifions à côté. En partant du mardi 11, le mercredi n'est pas travaillé, donc 1. Le vendredi est férié, donc 1 jour, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième jour, ouvré tenant compte de l'organisation de la semaine et des jours fériés sera donc le 24 juillet. On peut saisir la représentation de la semaine dans une cellule, comme ici, mais attention, la formule attend une chaîne de caractères, donc il faut bien penser à formater la cellule au format texte pour ne pas perdre les zéros non significatifs. Nous pouvons donc faire quelque chose comme... Nous allons, à partir de la date initiale, ajouter un nombre de jours. La semaine est représentée dans cette cellule sous forme de texte. Et nous avons la plage de jours fermés. Pour terminer, a la place de cette chaîne de caractères qui représente les jours de repos, nous pouvons insérer un numéro où les jours de repos correspondent à ce tableau.